Google Site vidéo 5 Créer les sections témoignages et coordonnées Dans cette vidéo, nous verrons comment créer les sections témoignages et coordonnées de votre portfolio. Pour ce faire, vous apprendrez comment formater les citations, dupliquer et modifier les sections de page. Tout d'abord, nous ajoutons la section témoignages. Le fait d'ajouter quelques mots de vos employeurs précédents ou de vos clients peut être significatif pour quiconque consulte votre page. Recueillez une ou deux phrases de chacun de vos contacts, ainsi que leur nom et leur organisation. Nous commençons par créer un en-tête de la même façon que préalablement, en survolant la barre de navigation et en cliquant sur « Ajouter un en-tête ». Le titre correspondra alors au nom de la page que vous avez créée, dans ce cas « Témoignages ». Cliquez sur « Modifier l'image » et choisissez une image neutre pour votre en-tête. Ensuite, copiez le premier témoignage recueilli dans votre plan et collez-le dans une nouvelle zone de texte de votre page. Nous alignons la citation à gauche, puis nous alignons à droite le nom et le lieu de la personne ayant fourni la citation sur une ligne séparée afin de différencier l'information. Nous avons décidé d'utiliser une police de caractères différente pour notre thème. Faites de même pour les autres témoignages jusqu'à ce que vous les ayez tous formatés sous forme de citation. On pourrait dire que la page est terminée, mais elle nous semble quelque peu ordinaire. Pour égayer les choses, nous allons changer la couleur d'arrière-plan. Survoler le témoignage du milieu. Vous verrez s'afficher trois options à gauche de la page. Couleur de la section, dupliquer la section et supprimer la section. En cliquant sur couleur de la section, vous verrez s'afficher les couleurs d'arrière-plan disponibles pour votre thème. Vous devriez y retrouver trois styles et l'option image. Dans ce cas, style 1 est la valeur par défaut, style 2 est le gris et style 3 est le rouge. La dernière option est « Image. Si vous cliquez sur cette option, vous pourrez alors téléverser ou sélectionner une image à utiliser dans l'arrière-plan pour la section de votre page. Nous commençons par utiliser « Style 2 » puisque ceci nous permet de séparer visuellement l'information sans rien enlever du contenu. Ensuite, nous allons créer la section « Coordonnées ». Une fois qu'ils auront lu votre portfolio, vos potentiels futurs employeurs voudront savoir comment communiquer avec vous. Nous allons créer un en-tête de type « Titre seulement ». Il y a deux manières possibles de créer votre page de coordonnées, utiliser du texte seul ou un formulaire Google. Comme tel, Google Site n'a pas d'option de création d'un formulaire de contact, mais vous pouvez insérer du contenu à partir d'une autre application Google. Ainsi, dans Google Forms, il existe un modèle simple de page Vos coordonnées que vous pouvez modifier selon vos préférences. Insérez-le dans votre portfolio en cliquant sur Formulaire à partir du menu Insérer, puis cliquez sur le formulaire voulu. Nous alignons le formulaire à droite et nous ajoutons une photo sur l'autre moitié de la page pour créer une mise en page en deux parties distinctes. Pour ce faire, dans le menu « Insert, cliquez sur « Image. Cliquez sur « Téléverser », puis choisissez l'image voulue pour représenter votre section coordonnée. Nous recommandons d'utiliser une image de vous-même d'allure professionnelle ou quelque chose qui représente votre travail. Nous appliquons le style 2 à l'arrière-plan et nous redimensionnons le contenu au besoin. Enfin, ajoutez un lien à toute autre information qui pourrait intéresser un employeur éventuel, par exemple votre profil LinkedIn. Pour créer un bouton, cliquez sur « Bouton » dans le menu « Insert ». Dans la petite fenêtre qui s'affichera, vous pourrez écrire le texte qui paraîtra dans le bouton, puis l'adresse de la page Web qui s'affichera lorsque vos visiteurs cliqueront sur ce bouton. Une fois cette information saisie, cliquez sur « Insertion », puis alignez votre bouton avec le reste du contenu. Si vous décidez de ne pas utiliser un formulaire de Google Forms, il vous suffira alors d'utiliser une série de zones de texte. Tout d'abord, créez une première zone de texte comprenant un titre qui servira d'appel à l'action pour vos visiteurs. Ce peut être une courte phrase, par exemple « communiquer avec moi » ou « mettons-nous au travail » pour les inciter à communiquer avec vous. Sous votre appel à l'action, ajoutez toute information que les responsables du recrutement devraient connaître. En règle générale, votre adresse électronique et votre numéro de téléphone devraient suffire amplement, voire même uniquement votre adresse électronique. Ensuite, vous pourriez, comme nous l'avons dit précédemment, ajouter un lien à toute autre information qui pourrait intéresser un employeur, par exemple un bouton pour accéder à votre profil LinkedIn. À des fins de confidentialité, il ne faut pas communiquer trop d'informations, mais il peut être utile d'inclure une carte de votre emplacement général, de votre école ou des zones ou régions que vous desservez. Pour ce faire, dans le menu Insert, cliquez sur Carte et saisissez votre position dans la fenêtre Google Maps qui s'affiche. Lorsque tout est à votre satisfaction, cliquez sur Sélectionner. Nous alignerons toute cette information puis nous la déplacerons à droite sur la page. Enfin, vous pourrez redimensionner l'image et le texte au besoin, selon vos préférences. Voici un aperçu de ce à quoi devraient ressembler vos sections témoignages et coordonnées une fois terminées. Pour afficher les vôtres, cliquez sur le bouton de prévisualisation dans la barre de menu du haut. Dans la vidéo suivante, nous apprendrons comment mettre la dernière main à notre page et publier notre site Google final.